Protéger la biodiversité, conserver la, notre environnement de, de, de qualité, ben c'est naturel, donc il faut faire le nécessaire pour ça. Pour moi, c'est un état d'esprit qui, qui s'est développé petit à petit dans, dans le, chez, les, chez les gens, chez David de, de Vera. Le maire et moi avons décidé de présenter au conseil municipal euh, cette idée euh, d'agenda 21. Tout l'ensemble du conseil municipal a décidé de se lancer dans cette euh, démarche. On a décidé de valoriser les circuits courts à travers un marché de producteurs de pays. La commune a mis en place avec, le départ, avec la chambre d'agriculture de l'Hérault et... Euh, et un groupe d'agriculteurs, un marché de producteurs de pays. Donc ça a lieu l'été pendant cinq lundis, c'est le soir. Et euh, l'idée, c'est que ce soit que les producteurs qui vendent leurs produits. Donc il n'y a pas d'intermédiaire. Donc ça, c'est fait pour valoriser les circuits courts direct. C'est très festif, plus de 500 visiteurs par soir, on n'a même pas assez de chaises et on même pas assez de tables pour, pour accueillir tout le monde. Donc c'est un gros succès et ça dure de 18h à 22h et des fois, dès 21h, on a plus... enfin, les producteurs n'ont plus rien à, à proposer parce qu'il voilà, y a beaucoup de monde et c'est un grand succès. Et on travaille beaucoup avec le, le syndicat de chasse de Villeverac qui est très actif, très investi sur son territoire et euh, donc on travaille avec eux, la LPO, le département. Donc la LPO c'est la Ligue de Protection des Oiseaux. Les chasseurs sèment chaque année euh, environ de 15 hectares euh, de jachères fleuries euh, qui ont une vocation à d'accueillir tout ce qui est euh, insectes et abeilles. Et ces insectes attirent finalement les oiseaux, donc il y a un intérêt pour, pour les chasseurs. Il euh, y a un intérêt pour la LPO parce que dit, qui dit oiseau à chasser dit aussi autre oiseau qui ne se mange pas, donc qu'on ne chasse pas. Et puis, ben voilà il y a le retour des abeilles, les abeilles qui sont en danger et qu à qui on donne la possibilité de s'installer, de manger tout simplement, de vivre dans un environnement qui n'est pas pollué. Et à côté de ces, de ces euh, jachères fleuries, on a aussi planté, euh, toujours avec les chasseurs et les écoles, euh, des haies mellifères, donc mellifères c'est pour les abeilles. Et il y a un apiculteur qui a installé euh, quelques ruches. J'ai décidé de, de, de, justement de remettre en question l'utilisation des produits phyto qui ne me paraissait pas adaptés justement par rapport, vu qu'on est dans un, vers, un bassin versant, par, voilà, mauvaise utilisation, donc j'ai décidé de, justement d'arrêter de, de passer à zéro phyto. Pour moins polluer Déjà parce que villeverac est sur une nappe phréatique pour euh, moins euh, avoir d'incidence sur les habitants. Parce que forcément quand on, quand on met des produits, euh, des produits chimiques, euh, les gens peuvent le respirer. Là on est à proximité d'un jardin d'enfants donc euh, voilà les enfants ils sont à, en bas donc ils peuvent toucher les herbes les mauvaises herbes qui sont, qui sont visées. Il y a aussi un facteur économique puisque les, les produits phytosanitaires coûtent très cher. Et, euh, et un avantage puisque du coup on a dû embaucher quelqu'un pour euh, nettoyer et euh, un cantonnier voilà, qui enlève les herbes folles. Et, euh. À villers rac on a décidé de mettre en place un ramassage scolaire à pied géré par les parents. Devant l'école, aux heures de, de, dame, de rentrée et de sortie, il y a beaucoup de voitures parce que tous les parents amènent leurs enfants en voiture. Et du coup, euh, coup l'idée c'est aussi de réduire ce nombre de voitures en les amenant à pied. Des parents volontaires se retrouvent tous les matins et le principe, euh, c'est que ça tourne. C'est que le lundi matin, ça va être le parent 1, le mardi matin, ça va être le parent 2, etc. en fonction des, des disponibilités de chacun. Voilà, donc ça permet non seulement d'économiser, enfin euh, de, de réduire les les émissions de gaz à effet de serre, puisque les parents n'utilisent pas la voiture. Mais aussi, ça a vraiment créé tout un groupe de, de parents et d'enfants qui se sont rencontrés. Et en fait, à cette dimension euh, économie d'énergie est venue se rajouter une dimension euh, sociale. Et ça a créé un super groupe. Et alors, du coup, ils ont monté un atelier théâtre. Les mamans, il euh, y en a une qui, qui donne des cours de danse orientale. Donc ça, c'était une action concrète qui est partie de l'Agenda 21 et qui, et qui a été ré récupérée, entre guillemets, par les par les acteurs et c'est comme ça que ça marche. On a décidé de travailler sur l'aménagement la, du territoire et la protection des terres agricoles et naturelles. On veut lutter contre, euh, contre cette transformation au village dortoir où c'est euh, une succession de lotissements sans forcément de lien entre les gens et entre le cœur du village et, et voilà c'est un village qui vit plus et puis euh, les lotissements consomment de l'espace et souvent de l'espace naturel et agricole et du coup ça enlève de la, de la capacité de production aux, aux agriculteurs et donc en fait il y a une réflexion qui s'est engagée sur à la fois euh, protéger et mettre en valeur les espaces agricoles et naturels euh, par euh, un ce qu'on appelle un PAEN, c'est Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels. Donc c'est une protection très forte sur euh, des espaces euh, qui ne sont plus constructibles. Et pour déclasser ces zones, il faut un décret euh, ministériel. Donc c'est vraiment un engagement très fort. Et euh, si on bloquait du coup euh, ces espaces à urbaniser, il fallait qu'on pense aussi les extensions urbaines. Savoir, ok, là pour l'instant il nous reste euh, 7 hectares à construire à ville mais dans 40 ans... Est-ce qu'on n'aura pas besoin de plus Est-ce qu'on veut accueillir plus Et dans quelle, euh, dans quelle mesure et comment On amène les gens à habiter différemment et plus dans une villa de 150 mètres carrés sur une parcelle de 1000 mètres carrés avec chacun son toboggan, sa piscine et ses balançoires et du coup on, on perd le lien social un peu alors que si on fait une heure de jeu pour les enfants finalement ça amène les gens à se rencontrer, ça crée du lien, ça consomme moins d'espace. Pour moi c'est vraiment l'action emblématique parce qu'elle est à... Elle a une vision lointaine et en même temps elle implique plein de choses. Je me sens utile. Je ne me voyais pas faire un autre métier que quelque chose qui. Me... Je voulais me rendre utile, que ce soit à la société, alors de manière plus générale, à la terre entière ou, je sais pas, à la au monde, enfin voilà, me sentir utile tout simplement, et là même si c'est Vilverac, c'est petit, c'est 3000 habitants, euh, ben, j'agis comme je peux euh, et j'aide les gens, j'espère aider les gens à, à changer de mentalité euh, petit à petit et les accompagner. à, à... Quand je vois qu'il y, qu y a un impact et que les gens se rencontrent et que, que le fait d'avoir travaillé et d'avoir mis en place une action de l'agenda 21 et que, et que ces gens-là se connaissent, ben, finalement grâce à ce qu'on a fait, bah, je suis contente. C'est une satisfaction personnelle par rapport aux convictions que j'ai. C'est bien. Et si on arrive vraiment à faire comprendre aux gens que, que vraiment c'est nécessaire, ça sera une satisfaction entière. D'amener les gens juste à venir. C'est « déplacez-vous, venez ». On a fait des réunions de concertation, on était trois. Et c'est pas... Pas, on ne peut pas construire quoi, trois, sur un, un, un, un village de 3000 habitants. Les habitants ne euh, sont pas contents parce qu'ils disent que les trottoirs sont sales, euh, puisqu'il y a des herbes qui poussent. Alors euh, là, pareil, on peut se poser la question est-ce qu'une herbe, c'est sale ou pas Non. Les gens, les, pour eux, les, surtout des, des gens, les vignerons, ils utilisent beaucoup de produits phyto, donc ils ne comprennent pas pourquoi eux, ils en utilisent et nous, on n'en utilise pas. Mais petit à petit, c'est en train de rentrer dans, un petit peu dans les mœurs notamment avec, des, avec les jeunes viticulteurs qui eux commencent justement à utiliser, à utiliser des, des, des alternatives aux produits phyto. Quoi. Donc même si par le biais de la génération 21 ça a tendance à mieux passer, à être mieux perçu, il faut quand même expliquer aux gens quoi, que s'il y a un peu d'herbe dans les rues, si le cimetière, il y a un peu d'herbe, eh c'est pas, pas sale. L'herbe, c'est pas, pas de la saleté. Voilà. C'est aussi pour votre santé, pour, pour la nôtre et pour, pour l'environnement tout court bien expliquer aux élus. Peut-être faire des, des, des concertations avec les élus. Pas, pas, pas, tous les, pas toutes les semaines, peut-être une fois par an, faire des concertations avec les élus. Expliquer ce qu'est la GN21, parce qu'il si, y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas ce que c'est. Euh, et notamment pour le volet environnemental, donc euh, expliquer pourquoi on n'utilise plus de produits phytos. Communication à ce niveau-là à travers la presse, je sais pas, mais à travers les gens qui viennent se plaindre, comme je disais tout à l'heure, plutôt que de leur dire oui, « oui, vous avez raison, on va vous mettre des airbags », mais de leur expliquer non. les herbes, de toute façon, c'est fini, parce qu'en plus, il va y avoir une loi qui va passer en 2018 qui, qui va qui, qui, qui va nous contraindre, nous restreindre justement l'utilisation. Donc, autant se mettre à la page dès maintenant. Quoi. Je pense qu'en fait, il faut sortir de, du développement durable culpabilisant en disant euh, « éteignez votre lumière, un ours blanc va mourir », et plus, euh, euh, imaginez... Euh, Qu'est-ce que ça peut réellement apporter à l'autre sans euh, de, man de manière positive quoi pourquoi, pourquoi, ça peut faire du pourquoi ça peut nous faire du bien à nous de penser aux autres Il y a une soixantaine d'agriculteurs professionnels sur la commune, ce qui est assez exceptionnel dans le département de l'Hérault. Ça accompagne l'économie. Euh, l'économie du territoire sur lequel on vit. Ça réduit les émissions de gaz à effet de serre puisqu'il y a moins de transport. Donc forcément une tomate qui vient de Mez, qui est à 10 km, euh, elle, sera, elle fait 10 km au lieu de 2000 euh, si elle vient du sud de l'Espagne. Ça permet de valoriser le travail de l'agriculteur, de lui dire euh, tes produits sont bons et, et de créer ce lien entre le producteur et le, et le consommateur. Euh, et, ça crée du lien sur le territoire et je trouve qu'on on, on se sent acteur du territoire en disant « voilà, moi j'achète ici parce que j'habite ici » euh, et le producteur, finalement, il va peut-être réfléchir aussi à sa façon de produire parce que qu'il sait que qu'il connaît les personnes à qui il vend. L'écologie est liée à l'agriculture, euh, puisque la biodiversité, on a une biodiversité assez euh, euh, unique dans notre, euh, dans, sur cette commune, euh, du fait qu'il y a une agriculture qui se maintient et qui protège, on peut dire, l'environnement. Et le, euh, la, la, la biodiversité euh, euh, est, est naturelle et l'agriculture la protège.